on peut s'échanger des liens, euh, des informations, des données, euh, des émotions, euh, des idées, des photos. Pourquoi on ne pourrait pas s'échanger des projets Nous, on est un outil qui nous simplifie ces échanges-là et qui les légitime. Qu Il est légitime parce que souvent, <coughs> quand les créateurs déposent un projet sur qui ce qu'ils vont c'est la première fois qu'ils le rendent public. Ils le montrent à tout le monde. Donc c'est vraiment un, un facilitateur en fait et un outil qui permet d'industrialiser processus de création et de permettre à une zone de la créativité d'émerger. Donc, le cerveau est en train de prendre en compte le contexte autour de ces deux carrés. Il est en train de prendre en compte ce qu'il sait, ce qu'il a appris, ce qu'on a appris auparavant, et de l'utiliser, et aussi des choses qu'on a appris avant notre naissance, qui sont inscrites dans, nos, dans nos gènes. L'instruction prend en compte les zones importantes. Est en train de mettre tout ça ensemble et grâce à ça de faire une prédiction et de faire une interprétation sur les couleurs qu'on est en train de voir. C'est de repérer toutes les innovations, les recherches, les, les usages, et puis de dire à un moment donné, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Donc on va imaginer les métiers, et puis pas imaginer uniquement, on va aussi les nommer. Parce que quand on nomme quelque chose, ça commence à exister. Donc nommer les métiers, c'est de commencer à inventer le futur. C'est en fait une façon de vulgariser la réflexion prospective, en nommant les choses. Donc ce format d'accélérateur va être révolutionnaire dans l'économie numérique. C'est de là que sortiront notamment des startups que vous connaissez certainement, qui sont Airbnb, Dropbox. Est-ce que vous pouvez proposer un métier qui ne va pas être transformé par le numérique de, de même, ce n'est pas parce que vous mettez en place un réseau social d'entreprise que tout le monde va se mettre à partager ses idées alors que ça ne se faisait pas avant. Est-ce que c'est vraiment le plus adapté aux caractéristiques de ton activité Est-ce que c'est cet environnement de travail qui va soutenir le mieux euh, activité, est-ce que c'est adapté à la culture de ton entreprise, au mode de travail, au mode de management Et en fait ce qui se passe assez souvent c'est qu'on oublie la dimension sociale, la dimension humaine parce qu'en fait c'est la plus compliquée.